Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Olivier. Bonjour à tous et à toutes. Eh oui, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Euh, Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet qui, qui, qui est une question que qu'on pose jamais directement, mais qui est toujours à l'esprit de beaucoup de gens quand on débute ou d'amis qui sont autour de vous. C'est OK, d'accord, j'ai compris. Le MLM, c'est pas pyramidal, c'est pas blablabla, c'est légal. Mais pourquoi alors autant de gens en ont peur pourquoi autant de gens ont cette appréhension face au MLM Pourquoi autant de gens soit hésitent à en faire, soit ont toujours ce petit truc derrière en se disant « mais est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner ?» euh, Et il y a toujours cette, cette sensation de, quand on entend parler du MLM par des gens qui connaissent pas cet univers, c'est rarement positif. Euh, et donc du coup, Qu'est-ce qui peut être la source de ces de ces problèmes et comment, du coup, on peut nous essayer de soit faire avec, soit euh, essayer de résoudre un peu ou diminuer un peu cette, cette appréhension Alors, Jean-Philippe, je pense que comme moi, ça t'est arrivé plusieurs fois euh, euh, d'avoir des gens qui sont face à cette appréhension. Euh, alors, je dirais que moi, ça m'est arrivé rarement de trouver des gens qui connaissent pas du tout ce milieu, d'être super enthousiaste, à part un ami qui est polytechnicien qui est dirigeant d'un des plus grands groupes de téléphonie au monde, enfin, qui est dirigeant, qui est dans le, le corporate du plus grand groupe d'un des plus grands groupes téléphoniques au monde, donc au directoire, et qui m'a dit ah le MLM c'est super, très beau modèle économique, etc. Et j'étais même même moi j'étais surpris en me disant tiens comment c'est pas possible que tu que t'en penses du bien comme ça. <rire> J'en étais même moi surpris tellement je suis habitué à avoir des doutes et des questions. Alors, je pense que peut-être que je dirais, la, la première chose c'est que il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup de, de, de, de choses négatives qui ont été mises en avant parce que euh, il y a eu des abus comme partout. Et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on a des gros ennemis comme la grande distribution, euh, qui évidemment, on, on coupe l'herbe sur le pied, hein, comme de même que Amazon euh, coupe l'herbe sur le pied de la grande distribution. Euh, sauf que des entreprises qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires, c'est moins facile à attaquer que des entreprises qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Euh, et donc, du coup, il y a évidemment tout un lobbying, comme dans tous les univers, qui pousse euh, cette force de la grande distribution à essayer d'éloigner au maximum bah, ce qu'il qu fait contre pied, à savoir le, la, la distribution directe, hein, notre approche de la distribution directe. Et comme en plus il y a des intermédiaires, c'est encore plus facile d'attaquer ces intermédiaires. Et en plus, évidemment, il y a plein de mécontents. Euh, et quand un entrepreneur mécontent échoue, bah, il peut s'en prendre qu'à lui-même ou alors... à à l'autre, mais l'autre c'est une entité euh, assez vague, alors que quand un représentant échoue, bah, soit il assume, soit il a un, un coupable qui est juste devant sa tête, ce qui est le nom de sa société. Euh, et c'est parents un qui sont évidemment pas compétents, méchants, horribles, euh, qui lui ont fait croire des choses qui sont pas vraies, et donc du coup on a naturellement un ennemi sur qui un peu, vous savez, c'est comme les enfants qui cassent un truc, qui dit c'est pas moi, c'est Superman qui est venu pendant la nuit, c'est un, un monstre ». Voilà, le monstre euh, qui nous évite d'assumer la responsabilité, c'est souvent nous. Et je pense qu'entre les procès, entre euh, euh, ce, ce, cette communication euh, anti-MLM de, de certains qui sont pour beaucoup en situation d'échec et qui euh, très clairement ne veulent pas assumer leur responsabilité et le mettre, et la réalité du fait qu'il y a des abus, notamment je pense depuis l'arrivée d'Internet, euh, eh Bien, je pense que c'est un milieu qui a besoin de faire du ménage dedans, euh, et euh, on a besoin de nettoyer devant notre porte, euh, euh, et du coup, ben, tout ça, ça crée une, un univers qui n'est pas très facile, d'autant plus que ceux qui réussissent, souvent, ils réussissent à l'américaine, hein, à savoir euh, « je suis beau, j'ai plein d'argent, et je le montre », et pire pour nous, Français, « j'assume avoir beaucoup d'argent ». Alors ça. Assumer avoir beaucoup d'argent, autant dire, euh, je suis un voleur, quoi. Enfin, c'est, ça, ça, ça va, c'est un, un peu comme ça en France quand même. Hein. Non, je sais pas ce que t'en penses, Jean-Philippe, mais je pense oui, que ça joue Français. beaucoup. Ouais, les Français, nous avons un, un rapport compliqué à l'argent, euh, mais je pense que c'est plus, euh, plus profond que ça. C'est un rapport compliqué au pouvoir. Euh, on voit bien euh, la détestation. Euh, que subit euh, euh, que les que les politiciens subissent et euh, et donc euh, les premiers de la classe sont euh, Oni, etc etc enfin voilà on n'aime on pas les premiers on n'aime pas le pouvoir euh, et donc on n'aime pas du tout les rois parce que c'est le summum et euh, et tout ce qui euh, est symbolique de tout ça l'argent est symbolique de ça le capital est symbolique de ça bah évidemment on va le, le mettre au pilori et euh, jusqu'à que mort s'en suive. Mais bon, euh, voilà. après, je pense que c'est aussi, je l'avoue, un peu caricatural parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas dans ce dans ce trip. Il y en a quand même beaucoup en France, de plus en plus, je dirais, euh, parce que je vois les, les jeunes qui ont moins de 30 ans euh, rise Hum. Euh, que quand euh, moi j'avais pas encore 30 ans donc c'est c'est un, voilà, un bon signal ça, ça change etc et puis moi je pense aussi autre chose, mais on, je réponds pas à la question mais on va y répondre dans un instant je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère cette ère c'est celle de la responsabilité individuelle c'est à dire qu'on est rentré dans une époque où maintenant on va devoir se prendre en charge personnellement, individuellement prendre sa vie en responsabilité euh, prendre sa famille en responsabilité euh, prendre son parcours professionnel en responsabilité euh, et, et donc d'arrêter euh, de d'espérer que les solutions vont venir euh, je ne sais pas du gouvernement euh, des voisins ou je, je ne sais trop qui ou euh, de, de l'univers non c'est nous euh, qui devons prendre en main notre responsabilité et en particulier notre santé voilà notre santé est à prendre en responsabilité aussi et donc euh, tout ça euh, c'est pour moi la caractéristique majeure d'une nouvelle époque. Et, et je pense que ce rapport très compliqué à l'argent devrait se régler avec le temps. Voilà, maintenant, pour répondre à la question pourquoi le MLM fait aussi peur. Eh bien, moi, je dirais que c'est parfois, parfois, pas toujours, euh, c'est parfois pas lié euh, aux affaires, c'est-à-dire à ce qui a fait scandale à ce qui a fait que euh, certaines sociétés ont fait la une des, des journaux, de certains journaux. Bon, c'est pas tellement ça. C'est parce que quand on approche des gens, euh, en fait, euh, on leur propose, euh, on leur propose deux choses. Bon, certes, on leur propose, enfin, je parle d'un point de vue business. Hein, on leur propose certes d'avoir un revenu en plus, mais on leur propose surtout de se, dé, de, de, de se développer en tant qu'indépendant. Et donc, si quelqu'un n'a pas cheminé dans sa tête euh, sur l'éventualité de devenir un travailleur indépendant, parce que tous les marketeurs de réseau sont des travailleurs indépendants, si la personne n'a pas cheminé dans sa tête par rapport à ça, eh bien, c'est les peurs qui vont l'emporter. Parce qu'évidemment, se lancer en tant qu'indépendant, ma foi, euh, ce n'est pas, euh, pas, pas, pas la joie tous les jours. Et beaucoup de gens le savent, et beaucoup de gens aussi que, savent que ça, ça peut comporter des risques, etc. Bon. Donc, les peurs l'emportent. Et quand euh, quelqu'un est entre deux, je dirais, entre une envie très forte de se lancer, mais aussi avec beaucoup de peur, dès qu'on lui dit « mais en plus c'est dans du MLM », alors là, on en rajoute dans les peurs, et ce qui fait que euh, ça va, euh, la balance va, va pas euh, peser du bon côté parce que ces personnes, elle a vu passer euh, dici, euh, ici et là, ou elle a vu sur Google, euh, tout le mal que pouvaient penser certains euh, à propos du MLM. Donc voilà, c'est moi pour moi, ça c'est une cause, c'est que ça réveille plutôt des peurs qui n'ont pas été très réglées au niveau de « est-ce que euh, je suis prêt à être indépendant ?» Et puis, il euh, y a, y a d'autres raisons aussi qui expliquent la peur euh, du MLM, c'est le manque d'ouverture euh, d'esprit caractérisé, et là, euh, je veux pas être méchant, je veux pas être non plus euh, jouer les inquisiteurs, mais c'est vrai que on, on rencontre, moi en tout cas, on rencontre, je rencontre comme ça quand même des, des gens qui manquent d'ouverture d'esprit, et c'est vrai que pour comprendre l'univers du MLM, il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit. Sinon, ben, euh, on, on risque ben, au mieux d'être indifférent au pire d'être ben, critique toxique je dirais ça comme ça voilà, parce qu'on n'a pas pris on n'a pas fait l'effort de comprendre de quoi il est question de quoi il s'agit et parce qu'on n'a pas compris et eh bien forcément on n'a pas fait l'effort d'aller de rentrer dans le sujet on n'a pas compris ben, on rejette ça d'un revers de la main en disant que c'est du pipeau et que sais-je donc souvent quand les gens sont contre ça, c'est aussi ça, c'est une peur, c'est un manque d'ouverture de, de, d'esprit. Et si finalement, ils ne travaillent pas avec vous, mais c'est très bien, parce que moi, je pense qu'il faut choisir les gens avec qui on travaille. Et une caractéristique que tout, toutes les personnes qui travaillent avec vous devraient posséder, c'est l'ouverture d'esprit. Vraiment, voilà. Et on, on est dans un monde où quiconque n'en a pas est mal barré. Vraiment, je le pense, je le dis comme je pense. Quiconque dans la société d'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, n'a pas assez d'ouverture d'esprit, il est très mal barré. Parce que euh, ce monde est complexe, euh, ce monde est exigeant. Il euh, Ce monde demande à ce que on soit en mode d'apprentissage permanent. Il faut apprendre sans arrêt, il faut être curieux de tout. Euh, il faut euh, être à l'écoute et surtout à l'écoute de ceux qui nous entourent être à l'écoute du monde, être à l'écoute de toutes les opportunités qui peuvent passer devant nos yeux. Si on ne fait pas ça, si on manque d'ouverture d'esprit, je dirais tout ça, ça nous échappe. Et finalement, euh, ben, euh, on tourne en rond au mieux, on tourne en rond au pire, on vit des crises, on vit des crises personnelles, on vit des crises professionnelles, etc. Donc, euh, le MLM, là-dedans, ben, c'est ça, c'est, euh, on va dire ça comme ça, une étoile filante que des gens n'ont pas vue. Ou euh, une opportunité euh, qui était grosse comme un, un éléphant dans un magasin, euh, dans un couloir, euh, et que les gens ne continuent de ne pas voir parce que euh, il y a les autistes, mais il y a aussi les, les gens qui ont qui sont frappés de cécité malgré qu'ils voient bien autour d'eux. Voilà, voilà. Je vais pas, je vais arrêter là, mais c'est vrai que euh, cette cette résistance à comprendre le MLM. Euh, voilà, elle traduit beaucoup de choses. C'est pas que cette simple question de la légalité. C'est tout ce que je voudrais dire. Là, je vous ai cité deux causes, mais je pourrais vous en citer une troisième, une quatrième, une cinquième. Voilà, c'est la légalité, c'est c'est parfois une fausse barbe. Voilà, donc euh, ça, c'est il faut faut vraiment retenir cette idée. Mais je, je pense Parce que c'est légal, au passage Mmh, oui, oui, c est, c est... Et puis, et puis légal, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, il y a plein de sociétés qui sont légales et qui font des escroqueries. Enfin, c'est deux choses totalement différentes. En plus, euh, il y a plein de sociétés légales. Moi, j'en connais euh, ouais. pour lesquelles jamais je voudrais travailler de ma vie, parce que. Euh des petites ou des moyennes, hein. je ne parle pas de très grosses boîtes, mais de... et elles sont totalement légales, mais elles escroquent les gens pour autant. Donc ça, c'est encore autre chose. Je pense que ce que tu dis, c'est vrai. Alors l'ouverture d'esprit, c'est pas moi qui vais dire le contraire, Là, je... tu... tu le sais bien. Je dirais même c'est plutôt juste une certitude, c'est qu'on n'a jamais la vérité, qu'il n'y a pas de vérité révélée et que euh... mmh. la vérité change d'autant plus dans notre époque où elle change très très vite. Euh... Mais je pense aussi que c'est une question d'éducation, parce que de... et ça on n'y peut rien parce que on a enfin on y peut rien. On peut le changer mais c'est pas de notre faute si on, nous a... si on nous si la société nous a organisé comme ça. Donc il on... faut qu'on arrête aussi de s'auto-culpabiliser et de culpabiliser les gens. Quand on nous éduque d'une certaine manière c'est normal d'être comme ça. C'est le but de l'éducation. Donc l'éducation fait bien son job. Elle nous amène là où elle a envie de nous amener. Le problème c'est que souvent là où elle a envie de nous amener correspond pas aux besoins d'aujourd'hui. Euh, on a été éduqué euh, sous ce euh, mantra euh, « Fais tes études, trouve-toi un job, euh, marie-toi et sois heureux. » Maintenant, vous dites ça à un jeune, il va vous rire Parce que « faire des études », c'est pas une preuve de l'enchaînement euh, « Trouver un job euh, ». Trouver un job, c'est pas du tout une garantie de le garder, d'être heureux. Et puis le mariage, c'est encore autre chose qui n'a rien à voir avec les deux premières choses. Et donc, ce mode de vie à l'ancienne… Euh, on nous a éduqués pour ça et c'est normal, c'est les générations passées qui nous éduquent. donc euh, Elles nous éduquent par rapport à ce qu'elles savent, elles peuvent pas anticiper ce qui va se passer dans une, dans une société qui évolue énormément vite. Euh, il faut savoir que on, on, euh, Jean-Philippe et moi, on fait partie des premières générations où euh, on, on en savait presque plus que nos parents à la sortie de l'école. Donc euh, cette affiliation habituelle de, de, où les anciens apprennent aux nouveaux, on est les premières générations où c'est l'inverse, où, euh, où euh, ben, on en sait plus. Que, que nos que nos parents euh, et, et les jeunes, il suffit de regarder un jeune sur un ordinateur ou sur euh, voilà les modes de fonctionnement ont changé, donc on pouvait pas être préparé à ça, donc c'est normal qu'on ne le soit pas, donc c'est juste un fait. Le la, la, la problématique, c'est que soit on a envie de rester dans ce confort intellectuel de se dire, moi on m'a dit, il euh, euh, y a d'un côté les salariés, d'un autre côté les patrons, euh, il faut trouver un boulot et le garder, c'est ça qui va me permettre d'avoir de, de la sécurité dans dans la vie, et puis si ça marche pas, il y a l'État qui va m'aider, etc. etc. Enfin, on a notre mode de pensée. Et je pense que le plus dur, c'est de casser ce mode de pensée, parce que ça fait peur, parce que c'est remettre en cause aussi tout ce qu'on a fait. Vous imaginez bien que d'un seul coup, euh, travailler comme un acharné pendant des années des années pour gagner 1300 euros par mois, et voir un petit jeune qui vous dit « mais tu rien compris à la vie, et moi je gagne 3000 euros par semaine en faisant presque rien », alors déjà, il, il vous ment. Parce que s'il gagne 3000 euros par semaine, il fait beaucoup. Euh, mais même s'il travaille énormément, comment voulez-vous que quelqu'un qui a passé 20 ans à travailler 1200 euros par mois puisse accepter comme ça? Ah, bah oui, tiens, pendant 20 ans, je me suis cassé le dos, cassé la vie, j'ai pas eu de vie personnelle pour, pour trois fois moins ou six fois moins que l'autre. On peut pas, on, enfin, intellectuellement, c'est facile à faire, hein, Mais ça, intellectuellement, moi, je suis champion du monde d'athlétisme aussi. Euh, et c'est très difficile pour les gens. Donc, on est tous dans des postures qu'il faut comprendre aussi. Donc, quand l'autre euh, vous vous dit qu'il a pas confiance, qu'il a peur, c'est aussi parce que ça l'oblige à changer lui. Et changer ses valeurs, c'est aussi remettre en cause ses valeurs. C'est remettre en cause que ce qu'on a cru, ce qu'on a appris à nos, à nos enfants, ce qu'on nous a appris nous. Donc, c'est aussi une remise en cause de notre éducation. Euh, tout ce qu'on a vécu. C'est faux, alors que y a, c'est pas plus vrai que ce qu que, que, que, le marketing de réseau est une opportunité. Ça a pas de sens, le marketing de réseau est une opportunité. Enfin, l'opportunité, il y en a, dans ce rituel c'est une opportunité aussi. Enfin, il y en a partout des opportunités. Il y a, il y a pas de corrélation entre opportunité et marketing de réseau, pas plus qu'ailleurs, ou pas moins. Euh, c'est juste une une, une, une manière de fonctionner différente. Euh, et juste, et je pense aussi qu'un problème, c'est que, ceux qui font du marketing de réseau portent le marketing de réseau comme si c'était la solution, la meilleure solution, la plus intelligente, la plus... alors que pas du tout. Euh, salariés, pour beaucoup de gens, ça reste encore la meilleure solution. Et il faut qu'on arrête de cracher sur les salariés en disant ils ont rien compris à la vie, ces pauvres là. Ils travaillent pour un patron. Euh, nous aussi, hein, si demain la société pour laquelle on travaille s'arrête, on n'a plus rien du jour au lendemain. Donc il faut arrêter de penser qu'on est. Tout comme ça euh, euh, supérieur aux autres et que on est supérieur aux salariés ou supérieurs aux patrons qui ont rien compris à la vie et qui sont encore avec des salariés qui sont encore avec des, des boutiques physiques. Je pense que c'est très noble pour quelqu'un d'avoir une entreprise et de d'amener des gens à gagner un salaire avec sécurité tous les mois parce que il y a des gens qui ont besoin, c'est la majorité des gens, de cette sécurité et qui ont et qui vont et pour qui le travail ça sera juste anecdotiques dans leur vie et la, leur vraie vie ça sera à côté leur famille etc euh, qui qui ne courent pas après l'argent donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour tous donc je pense que déjà le marketing de réseau il faudrait qu'ils dégonflent un peu les chevilles là en pensant qu'on est la meilleure opportunité du monde euh, qu'on arrête de faire croire aux gens qu'ils euh, vont gagner plein d'argent parce que quand on regarde les statistiques peu de gens gagnent plein d'argent en marketing de réseau, de même que peu de patrons en France gagnent de l'argent. Enfin, plus de 50% des, des patrons gagnent le SMIC ou moins. À un moment, il faut arrêter de fantasmer sur le patron avec le parachute doré et le salarié à 1200 euros. Moi, j'ai des amis salariés qui gagnent beaucoup plus que des amis patrons. Ça n'a rien à voir. Euh, donc, je pense que le jour où on va aussi dégonfler le marketing de réseau et que ça sera juste une activité professionnelle comme une autre, de même qu'avant on était commercial salarié ou commercial indépendant. Ben nous, c'est pareil, on est des commerciaux indépendants. Si on se dégonfle le chou, là, on fait juste de la vente, et quand on fait plus de la vente, on organise la vente des autres. Hein. Mais euh, on est dans le monde de la vente, enfin comme, comme toutes les entreprises. Hein. Enfin, euh, et, et donc, je pense qu'on a besoin aussi de nous se dégonfler un peu, là et arrêter de parler aux autres comme si... On avait une solution universelle à tous les problèmes du monde et que le jour où toi tu vas faire du marketing de réseau, tu vas être heureux. Parce que Jean-Philippe est bien placé pour vous dire, ça demande du travail. Et c'est pas parce qu'il y en a qui vous font croire qu'ils qu l'ont eu comme ça. Alors il y en a qui ont de la chance, mais comme j'allais dire, comme, comme dans le monde professionnel, il y a des gens qui ont de la chance. Ben, soit vous comptez sur la chance, soit vous structurez. Et je pense que on a besoin de remettre, de reprofessionnaliser le milieu et donc de, de le rendre, d'arrêter de croire que c'est un monde à part. Et je pense que plus nous, on a ce discours, en, en utilisant des grands mots, etc., plus nous, on est en train de, de nous tirer une balle dans le pied. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Philippe Oui, il y, a, il, y a, il y a aussi une autre cause de, de la peur du, du MLM, c'est que euh, l'image de ce métier, euh, quand elle n'est pas favorable, elle est en grande partie euh, imputable aux marketeurs de réseau eux-mêmes. Et pas forcément aux médias, aux journalistes, que sais-je. Euh, pourquoi Parce que, tu as raison de le souligner, euh, on, certaines personnes peuvent avoir ten, euh, tendance à présenter ce métier comme un système, une espèce de martingale, un peu comme euh, un, un truc euh, un, un peu secret euh, qu'on utiliserait pour aller jouer au casino <rire> et qu'on gagne à tous les coups. Euh, et voilà. Et c'est n'est pas forcément présenté comme ça, mais c'est comme ça que les gens euh, perçoivent en tout cas. Ils perçoivent qu'on leur a parlé d'un système qui est magique, qui est révolutionnaire, est de surcroît quoi tant qu'à faire, et qui va leur permettre de gagner des millions euh, euh, en, en de, en, très rapidement. Bon, donc euh, tout ça évidemment est erroné, est c'est totalement, euh, c'est totalement grotesque. La réalité c'est pas ça. C'est vrai que le potentiel financier il est gigantesque dans notre métier, ça c'est vrai, c'est indubitable, euh, mais ça ne signifie pas que tout le monde euh, gagne énormément euh, d'argent. Ça ne veut pas dire ça. Voilà. Donc, Donc ça il faut, fait rapidement. Faut rester, euh, il faut rester euh, sur les. Ouais, il faut rester, il faut garder les pieds sur terre. Hein. Et c'est vrai qu'il faut présenter ce, ce métier quand on a l'occasion de le faire avec. Euh, un peu d'humilité quand même, voilà. Mmh. Et euh, voilà. Et puis aussi, il y a un autre aspect, et ça, c'est pas de la faute des marketeurs de réseau, c'est qu'ils peuvent tomber dans des entreprises ou avoir choisi une entreprise qui a, a des lacunes et euh, qui euh, vont une vue et bien perçue par des gens qui sont de l'extérieur, branchés business et à acquis. On leur propose, par exemple, de travailler avec cette entreprise ou telle ou telle entreprise qui a ou qui aurait ses lacunes. Alors les lacunes, on peut, on va pas toutes vous les présenter, mais euh, un bon sujet. mais ça c'est sûr. Il y a des produits qui sont faussement sérieux, il y a des plans de rémunération qui sont limites, il y a des il y a des supports qui sont à jeter, <rire> etc. etc. Vous pourrez on pourrait faire un inventaire de tout ce qui déconne euh, dans chez certaines sociétés de MLM, mais bon, on va pas jeter la pierre, C'est pas ça le but du jeu, c'est juste pour dire que parfois, malgré soi, on n'en était pas conscient, on peut tomber euh, dans euh, l'escarcelle d'une grande marque euh, ou d'une marque tout court qui, euh, encore une fois pour me répéter, euh, est un peu euh, dysfonctionnel. et quelqu'un de l'extérieur qui est vraiment branché business, il le voit très vite, il peut le voir très vite. Et du coup, ça, ça ne participe pas de donner une bonne image du métier non plus. Donc moi, le conseil que je donne à chaque fois, c'est regardez où vous mettez les pieds quand même, quand vous vous engagez dans le MLM. Et n'allez pas juste parce que votre meilleur ami vous en a parlé. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Il faut vraiment regarder de près. Si vous savez pas sélectionner les bons projets, ben euh, vous vous discutez avec euh, des gens dont c'est le métier voilà vous, vous vous demandez à parler à des leaders et puis vous faites vous et puis vous n'arrêtez pas une une décision ni en parlez qu'avec une seule personne voilà vous discutez avec une, une série de personnes dont c'est le métier et qui sont dans des marques différentes donc après vous ferez votre idée et puis, puis il y a Google il y a la mi Google vous pouvez effectivement euh, avoir beaucoup euh, de d'informations grâce à Google. Voilà, bon, en tout cas, ça, c'est une cause parfois qui euh, milite pas en, en, en notre faveur. Mmh. Je pense que tu as raison, hein. surtout depuis l'arrivée d'Internet, beaucoup d'entreprises ont vu la facilité de communication et en plus, il y a un besoin financier, comme tu le disais tout à l'heure, d'individualisation, de, de prise en charge de, sa propre, de son propre projet professionnel. Et donc, il y a plein d'entreprises qui sont là avant tout, principalement, pour ne pas dire uniquement, là, pour gagner de l'argent, et qui vous disent un beau discours qui est très bien rodé, euh, « Vous êtes le centre du machin, c'est une grande famille, on est tous ensemble, on est là pour vous. » Voilà, mais ça, déjà, quelle société dirait l'inverse enfin, Donc, déjà, c'est et on y croit tellement, on a tellement envie d'y croire, et c'est tellement bien fait, parce que bah, c'est des marketeurs professionnels qui font ça, et ils savent faire… Et les leviers sont assez simples, c'est toujours les mêmes, donc euh, du coup euh, on tombe dedans même quand on les connaît, euh, même si on peut avoir un peu plus de recul. Mais du coup, il faut l'avouer, il y a des sociétés qui sont juste là pour faire de l'argent, et c'est pas une critique. Il faut juste l'assumer. Il y a des sociétés qui sont là pour faire de l'argent rapidement, et on sait que dans deux trois ans, bah, le patron va passer de sa cinquième à sa sixième société ou va la revendre. Comme c'est le but de beaucoup de patrons, hein, dans tous les domaines du monde, hein, il y a beaucoup. De, on, on le sait, un des objectifs d'un patron, c'est de revendre sa société. Enfin, c'est normal, je crée un outil qui fonctionne, à bout d'un moment, je veux en avoir les bénéfices et je revends l'outil pour avoir le bénéfice, soit pour en faire un plus gros, soit pour vivre avec ce bénéfice. Mais c'est normal, il faut juste savoir que le beau discours ne suffit pas pour être dans une bonne société parce que beaucoup sont là juste pour elle, et du coup, les plans de rémunération sont faits pour qu'elle gagne beaucoup, etc. etc et Effectivement, euh, ce n'est pas toujours facile de faire le, le, le distinguo entre la société qui est là pour faire un coup rapide en trois quatre ans, euh, même s'il y a quand même des indicateurs très forts, euh, de la société qui est là pour poser son business sur la durée, euh, qui évidemment, est ce qu'on vous conseillerait, je pense, Jean-Philippe et moi, parce que euh, même si vous voulez revendre votre business, l'objectif est de pouvoir le faire durer aussi longtemps que vous voulez. Oui, non, c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de décrypter. C'est pas, c'est pas simple, hein, mais de décrypter les intentions euh, des fondateurs, c'est hyper intéressant. On peut le décrypter. Euh, et euh, Olivier, c'est un grand spécialiste hein, voilà. à travers euh, la, la structure des, des plans de rémunération. Mais enfin, ça, c'est euh, c'est un autre sujet. Mais pour terminer, le conseil que je pourrais vous donner, quand euh, évidemment vous euh, vous êtes mal à l'aise avec le fait que le MLM autour de vous pourrait être mal perçu, euh, c'est tout, tout simplement de devenir un spécialiste euh, de, du marketing relationnel en, en bouquinant, en potassant, en lisant des livres euh, tout au long de l'année. Euh, c'est mieux d'acheter des livres qui parlent de marketing relationnel que d'aller sur Google. Parce que sur Google, certes, vous avez de l'information, mais il, a, il, y a, il y a très peu d'articles de fond. Il y a très peu de blogs vraiment bien foutus qui parlent bien du métier, etc. Et qui vous donneraient des arguments en fin de compte, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est d'avoir des arguments euh, quand on est face à quelqu'un qui voudrait comprendre ce que c'est que ce métier. Et une bonne façon de faire, c'est vraiment de, de de potasser le sujet en, en lisant des livres papier ou des livres numériques que vous pouvez acheter sur Amazon, peu importe. Mais que voilà, tous les mois, vous vous mettiez à à lire des, des ouvrages de ce type parce que ça va vous donner un vocabulaire, ça va surtout vous vous donner des, des connaissances techniques euh, qui vont vous permettre d'avoir du répondant quand vous aurez face à vous quelqu'un qui ne comprend pas ce métier, voilà. Et en même temps, et ça c'est la cerise sur le gâteau, ça augmente la confiance en soi. Moi, hmm. ben, le seul petit conseil que je pourrais vous donner, c'est un quand vous êtes face à quelqu'un qui a qui est dans cette situation de doute, sou, souvenez-vous de vous au début. Est-ce que vous étiez vous aussi comme ça, d'un seul coup vous aviez tout compris en un jour et puis vous étiez euh, sûr à 100% que le marketing de réseau fonctionnait Donc souvenez-vous de comment vous étiez et puis euh, acceptez que c'est pas la panacée universelle, le marketing de réseau et qu'on a le droit d'être contre. On n'est pas là pour convaincre les gens. Enfin, si vous si vous commencez votre business en essayant de convaincre les gens, déjà c'est mal barré. Mmh. On a, vous avez, il enfin, y a des gens qui qui n'aiment qui pas. Et alors Et alors il y a des gens qui, qui trouvent que c'est le plus beau métier du monde, tant mieux, il y a des gens qui trouvent que c'est danseur étoile le plus beau métier du monde, ou enseignant en primaire le plus beau métier du monde, ou, ou pompier, ou, euh, ou médecin, ou, ou euh, je sais pas moi, ou orfèvre, ou, ou maroquinier, on s'en fiche. Il y y, Personne, arrêtez d'être de, de, vexé quand les gens n'aiment pas ce que vous faites. Euh, Dites-leur, ok, pas de problème. Déjà, vous allez vous retirer une grande épine du pied si vous ne vous mettez pas dans la posture de vouloir convaincre l'autre qu'il n'a rien compris à la vie. Non, parce que souvenez-vous que s'il pense comme ça, c'est que dans sa logique, il a raison. Il n'est pas bête. Il y a toute une logique depuis des années qui fait qu'il pense comme ça. Donc, acceptez-le. C'est la première chose à faire. Acceptez qu'il soit contre. Et après, si vous voulez en débattre, parlez-en mais pas comme euh, un prêche pour convaincre l'autre que vous avez la vérité révélée et que l'autre est dans l'erreur, mais comme un débat d'idées où vous pouvez poser des questions à l'autre, vous pouvez échanger, mais retirez-vous du pied, le, cette épine du pied, cette idée de « je dois convaincre l'autre qu'il a rien compris à la vie », et vous allez voir, déjà, vous allez vous simplifier la vie et vous allez vous rendre compte que les gens vont être moins agressifs, vont être plus respectueux de votre choix parce que vous êtes plus respectueux du leur. Et du coup, vous allez dégonfler toute cette pression qu'il y a autour du sujet, et ça passera beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment, ok, t'aimes pas, t'aimes pas, aucun problème pour moi. Euh, moi, j'aime pas Coca-Cola, hein. j'aime pas le goût du Coca-Cola. Quand quelqu'un boit du Coca-Cola à côté de moi, je vais pas lui faire le truc en disant, mais c'est dégueulasse, pourquoi tu bois ça? C'est mon problème à moi, c'est pas le sien si j'aime pas le Coca-Cola. Moi, je suis pour rien s'il si aime. C'est pas à ma faute, je... c'est pas mon problème. Non. Je ne vais pas convaincre tous les gens. Il euh, n'y a que les gens qui n'achètent pas Apple évidemment qui ont tort et que euh, c'est pas parce qu'ils n'ont pas un iPhone, un iPad, une iWatch, un, un iMac euh, qu'ils n'ont rien compris à vie. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y en a qui préfèrent Samsung. Ben, qui préfère Samsung Je vais pas Voilà. Je... Je... Apple m'appartient pas, donc je ne vais pas les défendre. Euh, ils, sont... ils en ont pas besoin, je pense. Euh, donc, retirez-vous cette pression. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Mm. Sur ce, Jean-Philippe, merci, Olivier. Ben, merci oui. à toi. Euh, n'hésitez pas, aussi, si vous avez eu des questions, des remarques particulières qui vous ont marqué, des trucs que vous avez dit, mais là, je suis bloqué, je ne sais pas quoi répondre, même si on vous a donné des pistes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou en message privé, on vous répondra pour, ben, pour ouvrir le débat, justement, avec ces personnes. Sur ce, on vous souhaite une bonne un bon, un bon week-end, et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt.